Troisième vidéo dans la série euh, « Les coulisses du bac », c'est-à-dire qu'est-ce que fait l'examinateur ben, L'examinateur, il doit forcément remplir après que vous soyez passé. En général, il a, il a très peu de temps pour le faire puisqu'il enchaîne les candidats de, dans la même matinée, après-midi, etc. Donc, il, doit, euh, il a une fiche comme ça que vous voyez derrière moi, enfin sur l'écran, qui contient le nom, le prénom, date de naissance, établissement, matricule, etc. etc. Et euh, voilà ce qu'il va mettre l'examinateur, la fameuse le texte d'étude, la question, l'œuvre choisie et il va vous faire signer. Pourquoi vous faire signer Tout simplement, ça parce qu'il faut prouver que vous êtes bien tombé sur tel texte et telle question de grammaire. Une fois que c'est fait, il va donner une appréciation en mettant 12 points pour la première partie de l'épreuve et 8 points pour la deuxième partie de l'épreuve, donner une note globale, donner son nom et signer. Voilà. Donc je vous montre un exemple de fiche que moi j'ai rempli. Alors normalement on ne voyait pas qui c'est. Et euh, donc il s'agissait d'un candidat euh, qui, qui était tombé sur la princesse de Clèves. Madame de Lafayette, la princesse de Clèves, c'était la rencontre au bal et les lignes 1 à 21. Vous voyez donc l'extrait faisait une vingtaine de lignes. J'avais précisé moi que c'était des lignes 1 à 21, mais l'élève lui, il avait 40 lignes. Donc j'avais dit on réduit, on prend sur les 20 premières lignes J'avais posé une question de grammaire qui portait sur la proposition subordonnée conjonctive. Donc on, normalement, on doit indiquer la phrase, on doit la recopier, on doit vous dire voilà ce quoi porte sa question. Donc ici, c'était une proposition subordonnée conjonctive qui est ici. C'est une proposition subordonnée conjonctive parce qu'elle commence par la conjonction « comme ». Subord... Elle est proposition subordonnée euh, ça, c'est sa nature. Elle est complément circonstancielle de temps. C'est alors qu'elle dansait. Voilà. Donc, ici, il fallait me répondre ça, en gros. Et euh, je savais aussi que ce candidat, cette candidate, avait choisi la princesse de Clèves pour l'exposer dans la deuxième partie. Donc, bizarrement, elle est tombée deux fois, euh, elle ou lui, <rire> sur, euh, sur ce sujet-là. Il, il ou elle a dû signer. Et à la fin, moi j'ai rempli, voilà, c'est un exemple de ce que j'ai mis rapidement, mais dans 10 minutes, là, j'ai mis ça. Alors la présentation était très détaillée, un peu trop, la lecture est claire, mais pour être plus expressive. J'avais voulu valoriser cet élève parce qu'on sentait qu'elle avait énormément travaillé sur, sur le texte, que c'était la première fois qu'elle passait l'épreuve, pour tout le monde. Et qu'il y avait un énorme travail derrière, c'était évident. Donc j'aurais pu mettre 0,5 si j'avais été sévère, parce que la lecture n'était pas assez expressive, mais je me suis dit qu'il y avait quand même un énorme travail, la lecture était aussi claire, enfin bref, parce que je me suis dit qu'il n'y a pas de raison de saquer. Mais ça, c'est mon point de vue. Euh, voilà, des, des, des, vous pouvez lire par vous-même, hein, c'est pas la peine que je vous lise ce qui a écrit. Vous pouvez mettre la pause si ça vous amuse. Et vous voyez qu'ici, la question de grammaire, bon. Euh, j'avais mis un point sur les deux, parce que là où j'étais gentil, elle avait un peu ramé euh, la candidate sur cette question-là. Mais malgré tout, elle avait quand même réussi à identifier la proposition, et elle s'était un peu embrouillée, elle avait trouvé que c'était une proposition de cause, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc j'avais quand même mis euh, au, au bout du compte 9 points sur les 12. Donc c'était les 6,5 plus les 1 qui sont là. Euh, pourquoi j'ai mis 9 Parce qu'il y a aussi 1,5 sur la présentation. Et puis après, il y avait la présentation par la candidate, sa propre proposition sur ce qu'elle avait retenu elle d'intéressant de la princesse de Clèves, c'était assez intéressant, il y avait des maladresses, et regarde oh, j'ai fait une faute, je ne pas lui mettre de thé. entretien bon, toutefois une bonne capacité de dialogue, connaissance de l'œuvre. Donc là je suis allé très vite, ce n'est pas une évaluation qui est extrêmement euh, rigoureuse, J'ai mis finalement à 15, bon, euh, et à la fin j'ai mis ma signature, et j'ai dû rajouter mon nom à la main, je sais pas. Voilà, ça c'est un exemple de fiche d'évaluation. remplie, Et c'est donc. Euh, comme ça que vous allez être évalué vous-même par quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui sera peut-être à l'écran, j'espère pas pour vous, j'espère que ce sera de visu. Et puis en présence les uns des autres, c'est quand même plus, plus parlant, parce qu'on voilà, on voit, on voit ce que quelqu'un pense. Vous voyez qu'en ce moment même, je suis en train de regarder le, là, la, la, la caméra, c'est quelque chose que je vous invite à faire, parce que si jamais ça doit arriver, si jamais vous devez passer à distance, vous ferez sentir à votre examinateur que vous le regardez en regardant la caméra c'est très étrange parce qu'on a envie de regarder l'écran mais entraînez-vous dès maintenant à cet après- midi